Bah non, mais euh... Et toi celui qui est dans la voiture, t'es quoi tes flics Oui bonjour là, oui je ouais, suis le bah. flic de la BAC Et, Et, Et il est aussi dans le muscet tu vas ah, être pas trop vite arrête-toi là Arrête-toi là, là, là, arrête, toi, là. <rire> Voilà, salut ta Toi ta gueule T'as l'explication Oh t'es ta gueule là, Dieu il est es pas poli, pas poli, pas poli Hein ça le voit et toi avec le double. et to et ferme ta gueule toi Ouh là, Ouh là, gâchée, oula oula oula oula oula oula Allez, c'est parti pour un rap copain rap c'est parti c'est toi j'achète des pêches <rire> t'as de très belles lunettes oh les gars là a décalé personnage. tu ressembles à une m'excuse. tu dis que je m'excuse tu t'excuses devant cet homme les suspensions oh de bite niquez bien vos dames. Dégage, Et dégage, dégage, dégage, t'es pas bon. Ouh Oula menace Il va sortir une arme, regarde, regarde. Non là, Oula Oula Oula Oula, oula Oula Oula, attention Il est où Regarde, il va écrasé, regarde. <rire> il est mort <rire> Eh je vous aime les gars oh. Il est mort Une étoile de mer Oh là T'es tombé Pendant son sac à dos T'es ouais, sa tombé mon pote, t'es tombé. T'es une flaque. Et tu, hein t'atterres, t'atterres, attention. Ça, dégage, dégage, dégage, t'es pas beau. Prends sa voiture et casse-toi. Prends sa voiture et casse-toi, vite. Alors on a un problème de vessie. Euh... Touche pas à ma voiture, touche pas à ma voiture. <rire> et moi j'aurais porté plainte, monsieur, il faut ça quand même dessus. tu de l'aide. De quoi c'est toi ouais, C'est pas visé, ça va. Ouais, mais voilà, quand même. Attends, viens. T'es une mouette. de quoi c'est s'est passé des là-haut. Ah, je te retrouve, je te retrouve, toi, je te tue. Là. Comment ça de l'aide. <rire> Donc le malade est là. Non, il est là, le malade. Il est là. Elle est là. Oh, putain. là. le malade. Oh là. oh oh oh non, oh Monsieur. Bonsoir, bonsoir monsieur Oui, excusez-moi, euh, je vous suivais parce que je voulais vous demander voilà, quelque collègue, chose euh, ouais je, je suis... qu'il est décédé sous Dans le bain c'est bien envolé, ouais, votre collègue oh, oh, oh. <rire> <rire> C'est un peu violent A mon avis Mais tu me prends pas Il est au garage Oh, mais les mecs Mais Il est sérieux lui Il écrasé il... Où il est Où il est bah, ben, il... je suis sous un camion. C'est lui avec le 4x4 Ça y est. T'en Tonique ta mère. Mais non, je peux ouais, J'en ai pas les couilles de ce jeu, ce je, je, genre. Je... Ils veulent pas quoi, ils veulent pas que je joue en fait. Dis-nous lui C'est vrai, t'inquiète, je Eh c'est chaud, je suis ça. ça, serait des cons ce soir, c'est violent quoi. Oh shit Oh yes, I love you thing You thing are my rose man. Putain mais c'est pas... Mais regarde comment je suis mort mais putain, je <laughs> Look Look Hello Oye Yes Eh habla señor digo Sí Aprende español. ¡Vámonos! ¡Chavi! vámonos, ¡Chavi This is the end My own